Bonjour, me revoici avec Canel pour parler de la journée internationale du yoga. Voilà l'effet que ça te fait. Et surtout de ma méthode afin de persévérer et de réussir. Alors restez avec moi jusqu'à la fin pour mon cadeau et aussi pour ma phrase du jour qui est inspirée d'une phrase connue mais avec une variante importante. Allez Canel, va faire ton yoga dans ton coin. Et vous allez comprendre pourquoi j'associe la journée internationale du yoga, qui est le 21 juin tous les ans, avec ma méthode pour réussir. Voici pourquoi. En fait, j'ai commencé le yoga il y a 40 ans, en 1978. Et pour tout vous dire, nous n'étions pas tout à fait bien compris. Ou plus précisément, tout à fait incompris. On était considérés comme en marge de la société, n'ayant rien compris, étant rétrograde. Et je dois vous dire que je n'étais pas vraiment tout à fait conscient que le yoga aurait la popularité qu'il a aujourd'hui, 40 ans après. Et ça n'était pas mon but d'ailleurs. Alors pourquoi je pratiquais le yoga Simplement parce que j'avais l'impression que moi, ça me faisait du bien au corps et à la tour de contrôle. Et je n'avais besoin de rien d'autre pour persévérer. Mais tout de même, persévérer malgré des critiques, des moqueries, ça n'est pas facile. Alors j'ai mis en place une méthode qui vous allez voir, est très efficace. Mais à quelle occasion peut-elle vous servir Eh bien, peut-être que comme moi, il y a 40 ans, vous avez peut-être plus ou moins secrètement quelque chose qui vous plaît, qui vous semble important. Mais comment y arriver quand parfois on se sent vraiment seul et sans beaucoup de motivation et de support autour Eh bien, la méthode est très simple. La première chose, c'est chercher. Vous allez me dire, chercher quoi je vous rassure, chercher aujourd'hui avec entre autres Google est bien plus facile qu'il y a 40 ans quand il fallait trouver des gens, chercher des livres et trouver des éventuelles associations. Donc, cherchez, notez, notez vos questions et posez-les sur Internet. Vous aurez des réponses sur YouTube ou tout simplement sur Google. Bien sûr, vous pouvez vous inspirer de mes petites vidéos. Mais qu'est-ce que je fais à partir de ça eh bien, je teste, j'essaye. C'est le T de ma méthode Tira, t i a Le I, c'est légèrement insister, raisonnablement, mais aussi prendre des mesures de ce qu'il se passe. Un peu d'échec, un peu de réussite, puis se reposer. C'est le R de la méthode. Et le A, qu'est-ce que c'est Adapter, apprendre. Et qu'est-ce qu'on fait ensuite eh bien, On réessaye. On reteste T, légèrement insister, mesurer, se reposer, et à nouveau adapter, apprendre et recommencer. Et vous me direz, est-ce que réussir est une garantie Oui, je suis tout à fait positif. Sauf qu'il est probable que ce qu'on réussit ne soit pas exactement tout à fait l'image qu'on en avait au début. Mais réussir est une certitude. Et surtout ce qu'on aura réussi c'est travailler, faire grandir notre détermination. Et la détermination nous est utile chaque seconde du quotidien. Pas une détermination bête et tenace, une détermination qui s'adapte, comme la vague qui est intelligente et mouvante. Bravo d'être arrivé jusqu'ici de cette courte vidéo. Pour vous en féliciter, juste à la fin de cette vidéo, vous aurez juste au-dessous, sur un lien dans la description, mon guide gratuit le yoga, ma clé anti-stress, où je vous dévoile tous mes secrets bonheur. La phrase finale arrive. En attendant, les likes, les abonnements, pensez à appuyer sur la petite cloche à côté de l'abonnement. Vous pouvez vous abonner ici. Mais aussi, partagez si vous pensez que cette vidéo peut aider vos proches. Et surtout, posez-moi toutes vos questions. Allez, nous avançons ensemble. Prenez soin de vous. et Essayez, essayez, essayez. Testez, insistez, mesurez, reposez-vous, adaptez, apprenez, testez, T-I-R-A. A à bientôt.